que vous allez bien alors je viens de finir une vidéo dont je vais entamer la seconde dans la foulée puisque quand je me sens bien et eh bien j'ai tendance à faire plusieurs tirages à la suite sachant que évidemment c'est pas toujours le cas parfois je suis fatiguée, donc j'en fais pas dans ces cas là et donc aujourd'hui j'avais envie de regarder euh, par rapport euh, à certains commentaires que j'ai eu dans les dans lesquels les personnes me disaient euh, m'a dit tu sais qu'elle euh, est euh, écoute les voyantes les voyants ah bon et moi j'avais dit, ah bon, il a rien d'autre à faire. <rire> évidemment, on vous esprit comme toujours, n'est-ce pas ben, On va regarder si c'est vrai, enfin je me parle pas votre parole en doute, évidemment. Mais euh, on va quand même regarder hein, si, euh, si euh, c'est vrai. C'est vrai tout ça, si on est écouté, nous. Alors, moi peut-être pas, parce que, bon, quand même, hein, je ne suis pas, euh, comment dire Je suis pas la, le top des voyantes, quoi. Enfin, je, je trouve que je suis. Bon, petite, euh, voilà, petite carte j'aime pas le terme voyant en plus. Mais on va regarder si, en tout cas, il en écoute certains ou certaines, hein, voilà. Et pas forcément votre serviteuse, comme on dit, ou serviteur, je ne sais pas. <rire> Donc on va regarder, est-ce que Caligula écoute effectivement les chaînes de voyance Donc on va demander, euh, tiens, les cartes postales. C'est embêtant parce que quand il y en a beaucoup qui sont excellents et excellentes, euh, ça le prévient, quoi. D'ailleurs, ça pourrait expliquer pourquoi euh, il est toujours là, hein. ouais. Si on le prévient à chaque fois en disant « Ouais, fais attention, il va arriver ça à Caligula. » S'il écoute, elle se dit « Ah bah ben, flûte alors, donc faut pas que je sorte. <rire> » Ça pourrait expliquer. Bon, alors, est-ce que, effectivement, Caligula écoute les chaînes de voyance, en général On va voir ce qu'il me, qu me dit. Alors là, il y a quelqu'un, effectivement, qui est derrière son écran. Alors, plutôt le soir. C'est amusant. Dans un secret. En tout cas, il y a bien les questions d'ordinateur, hein. Et là, qu'est-ce qu'on a Le monde, ouais. Alors, ça c'est une map monde, donc le monde. Donc, ça voudrait dire éventuellement que ce serait pas que en France d'ailleurs. Hein. Ça peut très bien, il peut très bien écouter aussi des voyants, des voyantes euh, d'autres pays, comme bah, je sais pas moi la Belgique, la Suisse, hein, que sais-je hein. Les pays francophones quand même, parce que s'il écoutent des voyants euh, euh, étrangers, je ne sais pas si ça va lui, à, beaucoup lui, lui apporter de choses. Mais en tout cas, alors oui, ça fait aussi penser à Internet, parce que Internet, Internet, c'est évidemment mondial. Euh, donc ouais, c'est pas impossible. Alors, on va, on va quand même reposer la question. Est-ce que quelqu'un écoute vraiment les chaînes de voyantes Mais vous avez vu la coupe La coupe est pas mal quand même. Hein. Alors, il y a des choses qui s'épanouissent. Il y a le feu. Et il y a quelqu'un qui se tient. Dans une espèce de de position de protection, hein, le signe de la croix là, hein. on se relie, on se relie aux éléments, on se relie au monde. Alors là, par contre, il y a le feu. On va regarder ce que ce que c'est. Donc par contre pour ça, je vais aller chercher d'autres cartes. Euh, je, je prends le, le tarot enfin le livre de, ah, je peux y arriver, l'Oracle d'Amandine, pardon. Alors pourquoi? Quelque chose qui s'épanouit le feu. Donc, une violence qui s'épanouit et des questions de protection. Ouais, bon, bah c'est parce qu'il a la trouille, quoi. En gros, hein, c'est ça. Donc, pour se protéger, moi, je pense. Hein. Bon, apparemment, la réponse serait oui, hein, puisque j'avais la coupe. Culture, religion, ouais. Les éléments déchaînés, le mauvais temps et la fidélité. Alors, culture, religion, des choses qui s'épanouissent. Ouais. Donc ça, c'est bien le mauvais temps, on est d'accord. Le feu et le mauvais temps, c'est bien des gros ennuis. Donc les histoires de destruction. Fidélité. Bah, moi, je pense qu'il en écoute certains ou certaines. Il est fidèle à certains ou certaines. Ça fait d'ailleurs penser aux questions de spiritualité, ça. La question de protection, mais ça peut être aussi tout simplement les gens qui se, qui se relient. Hein, l'ancrage entre la terre et le ciel. Donc, les gens qui sont un petit peu, justement, les médiums. Hein, le médium étant le, le canal qui relie euh, le ciel à la terre. Donc, des gens, effectivement, qui ont capte des informations. Et pour moi, il est fidèle à certaines personnes. Donc, il regarde pas tout le monde. Hein. Je crois pas qu'il me regarde. Ça m'étonnerait beaucoup, d'ailleurs. Enfin, s'il me regarde, il doit savoir que je l'adore. Voilà. Petit coucou. Ben, si jamais il me regardait, je pourrais lui dire, écoute, Coco... Euh, As pas choisi le bon chemin. Et tu sais, il euh, y a toujours le côté céleste qui va intervenir et qui va certainement te demander de rendre des comptes. Voilà. Donc, bon courage. Bon, <rire> j'arrête là. Mais bon, je suis sûre qu'il ne me regarde pas. Mais il en, est, il en écoute certains. Il est fidèle à certaines personnes, oui. Donc, il en suit certains ou certaines, très certainement. Alors là, des choses de culture et de religion, bah, ça peut faire penser, encore une fois, aux, aux, aux choses de spiritualité, pourquoi pas. Hein. On va quand même regarder ce que ça veut dire ici. Déséquilibre. Ça va faire là, ça. Alors, quelque chose qui s'épanouit, culture et religion, et un déséquilibre. Ouais, et encore, mais encore. Médiumnité, ouais donc c'est bien ça. Qu'est-ce qui veut qu'est-ce qu veut, qu qu veut me dire le jeu là Il y a un truc. Il y a un truc. Religion, médiumnité, déséquilibre. Religion, médiumnité. Des fois, je réfléchisse deux secondes. Ouais, bon, alors, il, me fallait, il me fallait le temps un petit peu, mais je viens de comprendre. En fait, lui. Ouais, donc c'est ça. Bon, on sait très bien qu'il va y avoir un problème en France parce que. Ouais, c'est ça. Il va y avoir euh, un déséquilibre en France entre les différentes religions, les différentes cultures. Bon, là, je ne bon, je crois pas que je serai censurée à ce niveau-là, parce que c'est de notoriété publique qui a un problème en France. Hein, euh, et que, euh, du coup, ça crée beaucoup, beaucoup d'agressions, d'insécurité, euh, de grogne, etc., etc. Hein on est, est d'accord. Bon. Et en fait... Donc l'épanouissement, bah, c'est aussi parce que il va y avoir de plus en plus de, de personnes de pays étrangers qui vont arriver en France, ce qui va créer un déséquilibre. Et je crois que ça, en fait, il a peur que quelque part euh, ça arrive à ceci, et donc il a la trouille, quoi. C'est-à-dire que lui-même, il fait en sorte de mettre met de l'huile sur le feu, c'est ce qu'il fait, hein en introduisant une certaine catégorie de population quand même très violente. Hein Ces gens-là, c'est pas... Euh, enfin, comment dire euh, Ils sont pas très, très conciliants, voilà. Donc, il sait très bien qu'il met lui sur le feu, mais en même temps, euh, il a peur que tout explose. D'où le fait qu'il regarde aussi certaines chaînes de spiritualité, de voyance, pour savoir quand est-ce qu'il veut qu'il se mette à l'abri. Moi, je, il y a un truc comme ça. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un truc comme ça. Donc, il a la trouille. De ça. On a quand même le déchaînement... Pardon, le déchaînement des éléments. Ouais. Mais du fait d'un problème qu'il a lui-même amené. Il n'est pas bien, le gars. Hein. Enfin, bref. Donc, oui. Mais c'est plus pour des questions de protection personnelle. Parce qu'il sait que ça va faire ça. C'est bien ça, n'est-ce pas Donc, tu regardes bien. Ouais, il s'attend bien à ce qu'il y ait des choses négatives qui arrivent. Voilà. Vous voyez Merci, Amandine. Ton jeu est très bien. Donc, alors, relation de couple, personne toxique. Bon, ça, c'est lui, hein. Après le jeu, il est parti, hein. Bon, là, il, il sort de la question, là, il me dit que sa relation de couple est avec une personne toxique. Mais ça, je m'en fiche. Il fait ce qu'il veut. Bon, on va laisser. En tout cas, oui, effectivement, il regarde des chaînes de voyance, mais certains. Il est fidèle à certains, certaines, qu'il doit trouver excellent, je pense. Hein bah écoute, écoutez, il a le droit, hein. Et dans un but, encore une fois... De mettre son petit popotin à l'abri euh, au moment où tout va euh, euh, voilà, arriver à ça. Donc, ça veut dire quoi en fait Ça veut dire qu'en fait, il veut savoir quand est-ce qu'il va partir, c'est ça Alors, est-ce que c'est pour savoir quand est-ce qu'il va pouvoir euh, dégager Alors, officialisation de quelque chose, ouais. Ah uh ah, -huh. est-ce que ça vient faire là, ça Alors, attendez, il faut que je comprenne, là. Il y a un truc officiel. Alors, désir ou, ou sexualité, mais je ne vois pas ce que ça vient à faire, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc Est-ce que c'est le désir de quelque chose Ça peut, hein Ce pas forcément euh, bon. Enfin, bref, vous me comprenez. Secret. Communication. C'est drôle, on est sur autre chose, là. Des communications par rapport à des secrets qui sont bien secrets, donc qui ne sont pas découverts. Ah, est-ce que c'est pas ça dont il y aurait la trouille finalement Alors là, on est dans autre chose. Il a aussi la trouille qu'il y ait des secrets qui soient découverts. Alors cette fois, oui, ce serait bien par rapport à la sexualité, effectivement. Il a la trouille, et il a la trouille même que ce soit, euh, que ça devienne officiel. Ça, c'est drôle. Donc il a aussi la trouille qu'on découvre des petites choses sur lui, voilà, par rapport à son corps physique. Donc il y a deux choses en fait. Hein, je vous refais pas, hein vous avez compris. Hein bon. Bah qu'est-ce que tu veux pas qu'on découvre d'ailleurs Tiens, on va demander. Qu'est-ce que tu veux pas qu'on découvre Des choses qui durent depuis un certain temps ou des choses qui s'inscrivent dans le temps Qui s'inscrivent dans le temps Ouais, alors dans les villes, d'accord. Mais de quoi tu as peur Technologie bon ok bah là on rentre dans autre chose hein. euh, alors là ça fait penser au alors comment je vais vous dire ça au truc ultra vous savez euh, le projet M plus loin K plus loin ultra je fasse vraiment attention à ce que je dise enfin bref technologie et ça passerait effectivement par des trucs secrets des trucs euh, voilà ce genre de, de ce genre de choses euh, et je crois que il a la truc qu'on découvre ça c'est marrant, non hein Ouais. Une porte fermée aux esprits. Positif. Pourquoi est-ce serait positif Positif. Déplacement. Est-ce qu'il s'attend à ce qu'on le découvre C'est curieux. Ou alors il y a encore autre chose. Il y a la technologie. Alors, la technologie, évidemment, ça peut être les ordinateurs. Il y a un truc par rapport à ça. Hein. Il a peur qu'on découvre des secrets par rapport à ça. Alors, soit par rapport à des choses qui lui touchent complètement personnellement euh, avec euh, le projet que je vous ai évoqué, ou alors euh, en relation avec autre chose. Je vois pourquoi j'ai disparition. Des choses du passé, hein Des choses du passé. Son âme. Ouais, non, mais on est sur le projet, machin. Hein. Bon. En fait, il regarde donc les chaînes de voyance parce qu'il a aussi peur que ceci et celle-là arrivent à percer ses secrets. Des secrets euh, il n'a pas du tout, du tout envie dont on, que l'on parle. Euh, et des secrets touchant à la technologie et à ceci en même temps. Je peux pas être plus clair, comme dirait Amandine. Voilà. Donc, oui... Oui, il y a bien, effectivement, euh, le recours aux chaînes de voyance. Absolument. Tiens, on peut demander s'il m'écoute-moi. Ah oui, tiens, on va finir. On va s'amuser un peu. Allez, quoi. Je m'étonnerais beaucoup parce que, franchement, euh, voilà. Mais on va demander. Normalement, je devrais avoir un nom. Hein. Alors, est-ce que Caligula écoute Mehdi J'ai parlé de moi à la troisième personne. Hein, C'est pratique. Alors, est-ce que ce monsieur écoute ma chaîne de voyance Tu vas savoir <rire> tout le bien que je pense de lui. Bon, voilà. Bon, la rigueur, en fait, il me fait pitié, quoi. Hein. J'ai regardé les photos quand il était ado. Il avait l'air quand même sympa. C'est vrai. Hein. C'est vrai, il avait pas l'air euh, bon, enfin, de ce qu'il est devenu maintenant. Il avait l'air plutôt gentil. Hein. Ça se trouve, il l'était d'ailleurs. Hein. Donc, euh, quelque part, il me fait pitié, quoi. Enfin bon. Euh, bref, je referme la parenthèse. Alors, est-ce que Caligula écoute Mehdi? On va regarder. Est-ce qu'il écoute Mehdi? Alors là, il y a des petits trucs, je ne sais pas ce que c'est, et là, on se met à l'abri. Bon, comprenne qui pourra, hein. Ouais. Moi, bon, j'ai plutôt l'impression que le jeu me dit que je suis à l'abri, quoi. Je suis trop petite pour l'intéresser. Vous voyez, c'est des petits trucs, ça. Je crois pas que, je crois pas qu'il m'écoute. Non, je ne pense pas. On va quand même de reposer la question. Est-ce que Caligula écoute la chaîne de voyance de Maddy? Ouais, bon. Non, je pense pas. Hein. Franchement, l'ananas, c'est euh... <rire> je peux continuer à rigoler, quoi. En gros, c'est ça. Hein. Non, non, hein. non. Ouais, non. Je suis à l'abri. À mon avis, je suis à l'abri. Hein. Ouais. Champignons, ça, c'est toxique. Alors, ça, ça pète moi, les étoiles. La spiritualité, par contre, le champignon toxique. Ouais, non, ça veut dire qu'il trouve ma chaîne pas comestible. On va dire ça comme ça. Donc, je crois pas qu'ils soit intéressés parce que le champignon pas comestible, on n'en mange pas, on n'en consomme pas. Donc, on regarde pas. Ouais, non, je pense pas. Et je suis à l'abri, hein. Vous voyez, l'ananas, ça veut dire aussi que je peux continuer à faire mes petits trucs. Bon, ok. Bon, c'était petit tirage éclair pour vous détendre, hein, voilà. Mais sinon, oui, effectivement, il en regarde certains, certaines. Ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs qu'il regarde Amandine. Tiens, on peut poser la question aussi, si vous avez deux secondes. Est-ce qu'il regarde la chaîne d'Amandine Alors, est-ce que Caligula regarde la chaîne d'Amandine Alors là, il y a des questions de sablier, ouais. Oui, alors là, voyez, par contre, là, c'est autre chose. On a un langage qui est beaucoup plus sombre. Ça veut dire que là, il veut aussi, euh, par rapport à Amandine, il veut la pousser à bout, question de temps. Donc, il faudrait aussi éventuellement qu'elle fasse un petit peu attention à Amandine. Hein. Elle a une forte personnalité, c'est vrai. C'est bien d'être combative, mais il ne faut pas qu'elle se mette en danger. Hein. Parce qu'il a clairement une dent contre elle, là, avec des, jeux, des cartes comme ça. Vous hein. voyez elle, elle ne perd pas le nord, mais ça veut dire aussi que quelque part, il sait exactement où elle se situe. Puisque c'est la carte de la boussole. Donc, il regarde dans sa direction, si vous voulez. Hein je, je, je traduis. Hein. Il regarde dans sa direction. Et attention, parce que euh, il a une dent contre elle. Hein. Donc oui. Voilà. Vous voyez, ça c'est la méchanceté. Vous voyez, on n'a pas du tout les mêmes cartes pour elle et pour moi. Hein. Moi, c'est bon, je peux continuer. Je ne l'inquiète pas, quoi. Par contre, par rapport à Amandine, c'est autre chose. Il a vraiment une dent contre elle. Et je vais vous dire autre chose. C'est qu'il doit faire aussi des pratiques occultes contre elle. Pour la pousser à ça. Il ne faut pas qu'elle plaisante avec lui. Hein. Il a quand même des appuis puissants. Il hein. faut qu'elle fasse vraiment attention, à Amandine. Je sais bien qu'elle n'a peur de rien. Hein. Mais euh... voilà, quoi. Bon, elle, elle continue de foncer, de toute façon. Voilà, hein. Oui, ça c'est Amandine par contre. Là, j'ai changé un petit peu. Hein. Vous voyez, elle regarde de loin. Bon. Alors, il y a quand même une certaine fragilité ici. Mais vous voyez, euh, ça va. Euh, ouais, de temps en temps, il peut la déstabiliser parce que c'est assez fragile. Mais vous voyez, elle prend de la hauteur. Bon, voilà. Petit euh, tirage comme ça, sympa. Mais c'est intéressant quand même. Hein. Vous voyez, on n'a pas du tout les mêmes cartes. Hein. Voilà, voilà. Bon, ben bah écoutez, je vais vous laisser. Hein, je fais la bise. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.